C'est pas toujours aussi joyeux, hein. mais euh, en même temps, euh, au point où on en est, si on rigole pas, on crève. Hein. Portez nos voix dans les rues de Paris, et joyeux 1ère heure Du mouvement social Du mouvement, du mouvement, du mouvement social La douce, on prend conscience de notre force. Euh, au bout d'un moment, on peut pas tendre le joue, quoi. On veut des droits sociaux pour tout le monde. Vive la commune C'est un premier méchamailleur. Justement, t'en penses quoi toi de cette euh, sensualité ah, là Ah putain Objectif, Avec n'importe hein. qui ça ira mais pas avec eux Salut l'internaute, c'est Jamil. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, est un jour particulier pour nous, travailleuses et travailleurs du monde entier. C'est le 1er mai. Mais au-delà des raisons historiques de cette journée internationale ouvrière importante, ce 1er mai 2021 est annoncé comme révolté pour plusieurs raisons euh, ben, liées directement au, euh, au contexte politique français actuel. Ces raisons, je ne vais pas te les lister ici. Sans doute que tu les connais déjà, peut-être même que tu les subis. La violence, les injustices sociales la violence de l'État, de sa police, le recul des libertés, le, le, la précarité, le chômage qui augmente, la, la gestion catastrophique, sanitaire et politique de la crise pandémique actuelle. Bref, toutes nos contestations, nos colères légitimes, nos revendications politiques, pour plus de justice sociale, plus de démocratie, sont appelées à converger ensemble aujourd'hui, ce 1er mai, partout en France, partout dans le monde, et ici, à Paris, place de la République à 14h. Parce que oui, il est déjà là, 10h du matin et des pré-rassemblements gilets jaunes, cheminots, artistes, libertaires, révolutionnaires, etc. s'organisent déjà à plusieurs endroits dans Paris-Est et marchent en ce moment même vers République d'où partira alors la grande manifestation qui ira vers Nation. Mais avant d'y aller ensemble, de rejoindre les camarades et de la vivre de l'intérieur comme on l'habite de le faire sur cette chaîne YouTube depuis plusieurs années déjà d'ailleurs abonne-toi, rappelons-nous rapidement ce qu'est le 1er mai. Première chose à dire, le 1er mai n'est pas la fête du travail, non. C'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Ce n'est pas du tout la même chose, au même titre que le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale des droits des femmes. Nuance énorme. Le 1er 1er mai s'est déroulé en 1886. C'était à Chicago où ce jour-là, ce 1er mai, débutait une énorme grève de salariés, 400 000 salariés. s'étaient mis en grève pour exiger la journée de travail de 8 heures. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait très peu de droits sociaux et les journées de travail dépassaient allègrement les 10, 12, 16 heures de travail et sans parler du travail des enfants. Trois jours de grève et de manifestation plus tard, le 4 mai 1886, aura lieu le, ce qu'on connaît aujourd'hui comme le tristement célèbre massacre de High Market Square où des centaines de policiers chargèrent alors la foule de manifestants pacifiques et ouvrirent le feu pour tuer. À l'époque et depuis longtemps, les grèves et manifestations étaient très souvent réprimées dans le sang. Dès lors, et plus précisément à partir de 1890, les manifestantes et manifestants arborent un triangle rouge symbolisant la revendication des 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. Le 1er mai est donc depuis la journée internationale des travailleuses et travailleurs qui se réunissent pour commémorer cette histoire, mais aussi pour faire entendre leur voix et leurs revendications politiques. En France, la journée de travail de 8 heures fut défendue euh, fortement par la CGT dès 1904 et est entrée dans le droit français euh, par euh, ratification d'une loi, par le Sénat, en 1919. Depuis, avec le temps, avec les années, les revendications politiques ont évolué, évoluent toujours, et chaque 1er mai est une sorte de euh, grande vitrine pour celle-ci. Un rendez-vous euh, international, immanquable, important pour des millions et des millions de personnes dans le monde depuis maintenant plus de 130 ans. Et retour à Paris en 2021 Là, je suis, euh, place de l'Odéon, devant le théâtre du même nom, qui est occupé depuis le 4 mars, pour des raisons qu'on va tout de suite apprendre avec Karine. Je suis euh, secrétaire générale adjointe du SNAM euh, CGT, du syndicat des musiciens, euh, voilà. Et je suis là depuis le 4 mars, ici. Euh, je suis rentrée le 4 mars, euh, à 15h10, dans cet Odéon. Ça fait presque deux mois. Et qu'est-ce qui se passe, là Parce que c'est l'occasion de rappeler, voire d'informer certains qui nous regardent. Qu'est-ce qui se passe à l'Odéon et ben ce qui se passe à l'Odéon, c'est que ça fait, on est au bout, ça fait deux mois qu'on tient, on tient pour la même raison, c'est-à-dire qu'on veut des droits sociaux pour tout le monde. On nous parle d'ouverture, l'ouverture qui arrive à mi-mai, mais quel sens va avoir l'ouverture sans droits sociaux Qui va travailler à l'ouverture C'est-à-dire pas beaucoup de monde. Donc sans la prolongation euh, du chômage après le 31 août, on va dire pour les intermittents, les techniciens et les artistes, ça n'a aucun sens, et ça n'a aussi aucun sens si on oublie euh, les gens qui sont déjà de, les, les, les oubliés du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire euh, tous les autres précaires qui auront des emplois discontinus, mais comme nous, et qui n'ont rien eu. Donc c'est très important pour nous euh, de les emmener avec nous, de parler de cette réforme là, de, de l'assurance chômage qui, au 1er juillet, euh, va être actée, qui est une catastrophe, c'est-à-dire qu'on... des gens qui sont déjà paupérisés depuis un an, qui sont appauvris, on va encore les appauvrir, parce qu'on va faire une économie de 2 milliards, évidemment sur des plus pauvres et sur des millions de gens, alors qu'on donne des dizaines et des dizaines de milliards aujourd'hui à des entreprises, et ça, ça n'a euh, aucun sens pour moi. En fait, on parle de convergence des luttes, on parle de, de précaire, en général, et aussi, on peut parler de plus d'une centaine de lieux occupés. L'Odéon fait partie que des lieux. Alors évidemment, ça a été le premier, on dit que c'est la tête de ce mouvement, parce que c'est parce que l'Odéon, etc. Mais euh, il n'est pas moins important, tout ce que font les autres endroits, dans des petites villes, dans des moyennes villes, dans des grandes villes ailleurs en France, je trouve assez extraordinaire ce qui se passe euh, partout et qui doit être aussi valorisé euh, qu'ici, euh, de toute façon. Et là, aujourd'hui, c'est le 1er mai La fête des travailleurs et des travailleurs Comment ça va s'intégrer Parce que je, Tu m'as dit tout à l'heure que c'est toi qui as organisé le pré-rassemblement d'Odéon qui va rejoindre les autres à, à, à... République. Donc comment... comment et pourquoi ça s'intègre dans cette... dans ce 1er mai Le 23 avril, quand on a fait cette manifestation à Paris, pour nous c'était un pré-1er mai, pour préparer aujourd'hui... On sait qu'on a notre place aujourd'hui à, à... République, euh, dans, dans ce cortège qu'on va prendre et qu'on va utiliser pour porter notre voix et pour parler de tous les autres en même temps et essayer de faire converger, ce qui est quand même notre objectif depuis longtemps maintenant, qu'on se rencontre aussi avec les autres secteurs pour qu'on se mobilise plus fort encore dans les prochaines dates de mai, parce que pour nous, c'est pas fini. On prépare d'autres dates en mai, ce n'est qu'un chemin sur lequel on est, et on veut emmener d'autres gens avec nous. Donc là, on va se rencontrer aujourd'hui, et il faut qu'on soit très nombreux pour que notre voix soit entendue. Enchanté, Magali, moi okay. c'est Jemil et tu as plein le dos là qui est là. Voilà, Raconte-moi en une minute c'est quoi Alors plein le dos c'est euh, f... ce qu'on appelle nous la feuille jaune, qui est née au début du mépris médiatique envers les gilets jaunes. Donc on s'est dit avec tous les messages humoristiques, politiques, euh, satiriques qu'il y a derrière les dos, euh, on s'est dit qu'il fallait euh, porter ces messages. Et au début on a fait un site internet, puis du site internet on s'est dit on va faire donc ce qu'on appelle la feuille jaune, qu'on diffusait à prix libre juste pour se rembourser. Et on s'est retrouvé, effectivement, avec un gros bénéfice. Donc on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va faire avec ce bénéfice. Et euh, on a décidé d'aider tous les mutilés, ceux qui ont des ennuis avec la justice. Au début, les gilets jaunes et maintenant, qui sont liés à la lutte, voilà. Et donc aujourd'hui, on a quasiment reversé 30 000 euros à des mutilés, à des blessés ou à des gens qui ont des ennuis avec la justice. <rire> Je sais pas si tu as vu, mais euh, le drapeau là, vive la commune. Et eh ben c'est pas anodin puisqu'on est en train de fêter, enfin hein, commémorer, enfin je sais pas quel mot utiliser, mais les 150 ans de la commune de Paris. Donc ça, c'est ça aussi qui rend particulier le moment. Hein. Alors mon prénom c'est Yonne, enseignant en notre histoire, en lycée professionnel. Alors tu, tu me disais juste avant que euh, en tant que prof, tu sensibilisais tes élèves à quoi Bah écoutez, moi je sens sensibilise mes élèves pour aller voter pour l'année prochaine. Certains d'entre eux ont 18 ans euh, ou, ou vont avoir 18 ans au cours de cette année et euh, avant avril prochain. Moi, je leur ai dit à mes élèves, c'est extrêmement important que la jeunesse se mobilise parce que c'est souvent la jeunesse quand elle est en mouvement qui va faire avancer les choses. Mais Du coup, euh, comment tu arrives à sensibiliser les élèves sur cette question d'élection C'est que les jeunes aussi, puisque eux-mêmes, ils font part justement de leurs craintes de Marine Le Pen. ben bah, justement, ah. c'est l'occasion, justement. D'aller se mobiliser parce qu'un certain nombre d'entre eux m'ont dit On a marre de Macron et tout ça. Mais bon, le seul message que j'ai aux élèves, c'est d'aller voter. Prenez ces petits pouvoirs que vous avez entre vos mains avec le butin de vote et puis et puis on verra. Et là, on est place de Châtelet. Souviens-toi, on avait débuté une manifestation ici en décembre dernier. Tu peux regarder la vidéo en replay juste là. Je retrouve une personne qui était en manif de la dernière fois. Rappelle-moi ton prénom. Malvina Melvina et Malvina. la. Malvina, Malvina. Ouais, Et eh, je crois <rire> que j'avais pas fait de faute à cette époque, je tire à vérifier. <rire> Il nous fonce dedans. De chaque côté, de manière à ce qu'on soit juste écrasés les uns contre les autres. Après, ils nous gazent une fois qu'ils sont au contact. Et après, ils s'en vont. Et ça n'a aucun sens. Et ben là, tu pas complètement en noir. La dernière fois, tu étais complètement ah en noir. Ouais. Tu as un peu de couleur. Là, là j'ai mis un peu de couleur. C'est euh, fait fête des communistes. Il faut, euh, faut être coloré. C'est <rire> du travail travailleur. travailleur. C'est ça. Alors, du coup, tu me disais en, enfin, on tourne que, euh, t a, t a, après cette manifestation hyper virulente, avec une, un record de flics à tous les coins de rue, euh... tu avais une petite appréhension. Tu me disais, dis, raconte-moi. Ouais, ben, euh, la, la manif d'après, on y est allé avec une appréhension fondamentale, Enfin, c'était... Euh, ...incroyable, parce que... Euh, on s'était fait tellement rentrer dedans, on était en colère, on était resté calme nous, tout le long. Donc du coup, on était à la fois sur une frustration et à la fois sur une fierté, parce que... on n'est pas rentré dans le jeu de la police, on n'a pas été sur cette violence gratuite qui nous... Euh, qui nous donne. Et du coup, euh, pour le coup, on était vraiment à la fois fiers de ne pas être rentré dans le jeu et à la fois frustrés, parce qu'on s'en est pris plein la gueule et qu'au bout d'un moment, on peut pas tendre l'autre joue, quoi. On, on rappelle qu'il y a eu 150 à, euh, arrestations arbitraires Non mais c'est ça, et puis ils ont vraiment pris n'importe qui, parce que pour le coup, ils ont chopé des gens... Moi je sais qu'il y, y a eu plein de solidarité dans le... dans le cortège même, parce que dès que quelqu'un se faisait attraper, tout le monde essayait de le rattraper, parce qu'on voyait bien que c'était des gens qui juste manifestaient en fait Les casseurs, ils n'étaient pas là, et de toute façon, les casseurs, on sait où ils sont, Enfin, ils sont en train de casser, donc si tu veux les arrêter, ils sont pas au milieu des gens, enfin en train de scander des slogans, c'est pas vrai, et quand bien même <rire> — La violence est où ?— Exactement, la violence est où, ben ouais, effectivement. Est-ce que tu as une attente particulière, là, pour finir, pour ce 1er mai euh, j'ai jamais d'attente pour le 1er mai, j'y vais vraiment, parce que c'est important. C'est important de se mobiliser, c'est important de voir... — Pourquoi ça l'est ?— Parce que je trouve qu'on a plus d'espace où on se rassemble tous, là, il y a tout le monde qui est là, pour... Pour dire qu'on n'est pas d'accord sur la réforme des retraites, sur la réforme du chômage, sur euh, sur comment on a traité la culture. Enfin, moi là, je suis venu en soutien à l'Odéon parce que c'est très bien qu'ils occupent l'Odéon, c'est très bien qu'ils quittent pas leur position pour manifester et pour le coup, il faut manifester à leur place parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est encore une fois montrer de la solidarité au plus au sens le plus large du terme. J'ai rien à voir avec la culture. Et pour autant, je suis solidaire de leur combat et je pense que c'est ça qui est important dans le premier, c'est la solidarité à l'État pur en fait. Et c'est cette espèce d'essence de la solidarité, c'est ça que j'aime bien. <rire> bah ben Merci de participer, en tout cas ça fait plaisir de vous avoir revu. Mais oui, c'est cool! <rire> à la prochaine! À la prochaine! Du mouvement Du mouvement Du mouvement Du mouvement Du mouvement Du mouvement On arrive après une heure, une heure et demie de marche place de la République, qui est juste ici, et on voit que pour le coup là, alors qu'il n'y avait aucun policier, aucun cortège policier qui encadrait notre manifestation, contrairement à la manif des Gilets jaunes, du cortège des Gilets jaunes ce matin, qui eux ont été très encadrés par la police, ici on voit que la place de la République est déjà investie par pas mal de manifestantes et manifestants et que on rentre un peu comme dans un entonnoir là. Il y a un canon en haut qui est là, je sais pas si euh, on le voit à l'image. Il y a un canon en haut, des dizaines et des dizaines de forces de l'ordre. L'ambiance se, se, se, se, se glace un petit peu en fait. Parce que jusqu'à maintenant c'est très festif et là tu vois qu'il y a quelque chose qui est un peu crispé. On a tendance à l'oublier mais.. Euh, bah, énormément de travailleurs et travailleurs sont sans papier en fait et sont dans une précarité extrême, sont les premiers à être touchés par la violence policière, la violence d'État, la violence de l'administration. Et donc, c'est aussi leur fête aujourd'hui, c'est important de le rappeler en 1er mai, que bah, les travailleurs et travailleurs les plus précaires, ce sont eux. <rire> <rire> Alors, au-delà de l'aspect euh, festif et contestataire, colère d'une manifestation et c'est légitime, eh ben une manifestation c'est aussi partager euh, des, euh, des idées, voire d'autres possibles, d'autres imaginaires en, en termes de politique et de social. Et tu vois, du coup, t'as des livres qui sont euh, qui sont en vente ici, qui sont en accès libre par là. Il y a euh, le collectif Livre en Lutte qui est présent. Et en fait, on a déjà tout simplement les gens se parlent. C'est l'aspect là en fait qui est important. Je suis de Paris, je suis venue avec des potes qui sont là, ouais. dont euh, certains font partie de Solidaire, mais euh, pas tous. Et euh, ce qui me fait venir, bah, c'est euh, tout simplement la casse euh, du code du travail, du service public, enfin voilà, la manière dont le gouvernement et les gouvernements précédents aussi hein, viennent euh, détruire euh, le, la manière euh, dont notre euh, société est censée fonctionner, euh, viennent détruire euh, <rire> les emplois, euh, viennent... Euh <rire> Ils ont de l'humour, ça vient. C'est vrai que ce que, ce que ce que tu listes là, c'est pas très drôle. Et, et, et pourtant, il y a une ambiance de fête. quoi Tu euh, es habitué aux manifs, j'imagine Ouais, ouais, ouais je viens assez souvent aux manifs. C'est pas toujours assez joyeux. Hein. Mais euh, en même temps, euh, au point où on en est, si on rigole pas, on crève. Hein. Et euh, pour finir, est-ce que tu as, en, as, as encore de l'espoir Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce qu'on y arrive à, à défendre un intérêt général et social bah Alors, pour moi, les manifs, je sais pas. Mais au moins ça permet de se retrouver et de voir qu'on n'est pas tout seul à penser ça, et ça ça fait du bien. Ça fait longtemps que les manifs elles font plus bouger les gouvernements, mais au moins elles peuvent servir à construire autre chose. Qui va trembler ce sang, bulle Huawei ouais. On fait Ouais, c'est l'Élysée qui va trembler de son pull. ouais, ouais Occupation. Oui, oui. On fait des nœuds. Alors on converse. On pue C'est l'Élysée qui va trembler de son pull. Ouais, ouais. Nathalie, j'habite à Paris. Je suis médecin. Bah, je crois que le, les travailleuses et les travailleurs de l'hôpital public ont été en première ligne depuis euh, maintenant plus d'un an. C'est pas nouveau, on y était déjà avant, mais euh, l'hôpital avait déjà des difficultés, notamment en termes de reconnaissance salariale. Ouais. Malgré les, euh, les, les... promesses du gouvernement d'améliorer la situation des travailleurs de l'hôpital, pour l'instant, le compte n'y est pas, malgré les revalorisations salariales de l'été dernier, on voit encore qu'on a des... On peine à, à... recruter des personnels et à fidéliser les personnels à l'hôpital. Et évidemment, ça pose un problème pour le fonctionnement et pour... Euh, pour pouvoir soigner correctement les gens, et euh, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. On peut nous rétorquer que d'autres acteurs de, du système de santé, en particulier la, les hôpitaux privés, peuvent faire le même travail que nous. Or, la pandémie a bien montré que... Euh, 80%, même avant hein. Même avant, bien sûr, mais la pandémie a encore mis ça encore plus en avant. 80% des, des... des... malades qui ont été atteints par la Covid ont été soignés à l'hôpital public. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas participé, mais on, on était là et on a, on a fait le gros du boulot. Vous parlez de discours... Euh, de Alors, du coup, c'est vrai que de ce côté-là, on voit un, un fossé entre les discours tenus et les actes politiques pris. On voit que le discours, il est... Euh, on, ent on, on entend encore Macron nous dire qu'il y a des biens et des services qui doivent rester en dehors des marchés en mars 2020. Et pourtant, les, le budget de cette année-là, euh, eh ben... Est, euh, est serré et on fait encore des économies. Est-ce qu'il n'y a pas un double langage ah, nous, nous c'est le sentiment qu'on a, bien sûr. Euh, on a eu ce, ce grand discours il y a un an, euh, effectivement, pour dire que l'hôpital le, le, public était important, entre autres, hein, bien sûr. Et ce qu'on a, qu a vu, c'est que la loi de finances qui a été votée en fin d'année euh, nous demandait encore à l'hôpital public euh, 900 000 euros, 900 voilà, près d'un milliard voilà, d'économies, e à peu près, comme toutes les années depuis maintenant dix ans. Donc, effectivement, il y a un fossé entre euh, les annonces et les actes. C'est plus un sentiment là, pour le coup. Tout à fait. On est d'accord. Ouais. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord ah, C'est vrai ça fait du bien, hein, y a du monde Ouais, clairement. Ah ouais, bah, ça fait du bien. Ben bah bah justement, toi, tes impressions sur le moment-là Ah, écoute, euh, franchement, ça, ça redonne de la force, parce que tu vois là, il y a énormément de monde, il y a de la combativité, et c'est important parce qu'aujourd'hui on en prend plein la gueule. Alors que les, les, les licenciements, ça tombe, ça tombe, ça tombe, qu'il y a une misère sociale qui explose, qu'on en est qu'au début. Ce gouvernement, qu'est-ce qu'il veut faire casser les droits des chômeurs, qui touchent encore moins. Et, et c'est important du coup qu'il y ait cette mobilisation pour résister. Là tous, on prend conscience de notre force. Le gouvernement, finalement, profite de la crise sanitaire pour continuer son agenda antisocial, alors qu'il faudrait au contraire reprendre le flambeau de la réduction du temps de travail. À la fois parce que la crise sanitaire nous montre bien qu'il faudrait qu'on travaille moins pour pouvoir organiser la société par roulement et pour pouvoir être moins nombreux. Pour tous ceux qui, se, qui ne peuvent pas télétravailler et qui voudraient aussi, quand on voit la crise sociale, travailler moins pour qu'on puisse tous avoir accès à un travail. Exactement. Un siècle du mouvement ouvrier, c'est pour la baisse du temps de travail. Dans ta journée, dans ta semaine, dans ton année, dans ta vie, pour libérer. Donc, euh, ça a un sens très fort aujourd'hui. Et puis, ça a un sens euh, de reconquête de nos libertés. Et puis surtout, euh, contre le fascisme, quoi, parce que le fascisme là, il monte. Que ce soit l'appel des généraux, que ce soit la ouais. violence raciste. La réponse de l'extrême droite, les médias qui leur roulent le tapis rouge et le gouvernement qui joue avec tout en y adhérant. Donc c'est aussi un... Tu vois, regarde. Le fameux triangle. C'est un, un petit signe antifasciste ça, un hein, cas historique. Donc euh, c'est ça aussi ce 1er mai. Petit mot, plus local. Tu es en ouais. campagne. Ouais. Et ça a des rebondissements. Hein, les, a les élections annulées, reportées, il n'y a pas de on communication. Pas un mot. Oh, on est déterminés. Les élections, elles ont lieu le 30 mai et le 6 juin, et je pense vraiment qu'on a la possibilité de conquérir une 18 e députée insoumise. L'argument, c'est de dire, voter une 18 e députée insoumise donnera un signe pour 2022 de combativité. Et puis en plus, localement, ils savent très bien que moi, je suis une super militante, au quotidien, sur les ascenseurs dans les immeubles, dans les écoles et problèmes de postes de remplacement, ou les crèches que la ville ferme par manque d'embauche, bon. Que moi, je suis de tous ces combats-là. Et que face à la mairie, PS, eh bien, l'intérêt de toutes ces luttes locales, hein, c'est de pouvoir justement renforcer leur rapport de force avec une députée insoumise. Donc moi, je pense qu'on va la gagner. Merci à toi. Merci à toi. c'est Bonne bien. fête des travailleurs. Ouais, des travailleurs, travailleuses et des travailleurs. <rire> voilà. Et n'acceptez jamais qu'on dise que le 1er mai c'est la fête du travail, parce que ça, c'est pétain. Hein Alors euh, Nietz. <applaudissements> Alors ta Salut. Comment tu vas Ça va et toi Bah toujours hein. Bah, enfin toujours. La pluie gâche la fête, non Ouais ouais la pluie et les lacrymos. Ouais oui j'ai vu ça quoi. T'as vu quelque chose ou pas Ça pique un peu, ouais. Non j'étais là, mais j'ai vu qu'il y avait des lacrymos qui revenaient sur nous. Bon là tu es là euh, en tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant que porteur du muguet, dis-moi un peu, comment ça se passe Bah en tant que euh, travailleur. Bah ouais c'est la fête des travailleurs donc on est là. Et euh, bah euh, tout simplement bah pour revendiquer euh, voilà des.. Euh, des droits euh, sociaux pour les travailleurs et les travailleuses de ce pays parce que ça fait euh, 40 ans que on a des politiques euh, libérales euh, qui cassent le code du travail, qui précarisent, euh, euh, qui font du chantage, de chômage de masse. Euh, voilà, c'est c'est la hesse comme on dit. Ouais, grave. <rire> Donc euh, bah on est là, euh, se redonner un peu du beau au cœur dans cette période qui est un peu compliquée. Et puis euh, et puis voilà quoi. Est-ce que c'est pas ça justement le truc le plus important J'ai l'impression qu'il y a la fête quand même. On sent vachement la fête. Et c'est ça qui fait. Voilà, ben, il y a un peu de cassage. Mais est-ce que c'est est pas ça, le truc C'est du cassage. C'est un premier méchamailleur. Ah oui comme ah le... oui — Ah oui. Ah oui, ah oui, Faut qu'on chamaille un petit peu. Mais euh, c'est le truc le plus, le plus important, le plus urgent dans les médias pour toi là qui a été, hein, pour cette pas manifestation là, dans la période, c'est juste déjà de se retrouver entre ouais. nous de voilà, de se dire qu'on est là, que ça va, qu'on voilà quoi, que de montrer qu'on est en nombre euh, et de pas se laisser complètement emmener parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on se le dit tous entre nous et tout. Ça va pas il euh, y a des généraux d'extrême droite qui veulent faire des putschs, des machins racistes. Des lois par-ci par-là, nos libertés qui reculent et tout. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, euh, bah rester chez nous et à baisser les bras et voilà. Et en fait là, c'est des occasions euh, comme le 1er mai qui se permettent de dire allez les camarades, on se voilà, on se rassemble et puis on reprend de l'espoir et puis euh... et puis la lutte elle continue quoi. Et tu sens ça toi du coup là aujourd'hui Bah ouais, c'est pas mal. Il y a du monde. Grave, il y a du monde. Ouais, et, ouais. Plus, et plus perso de ton côté, toi qui es un travailleur aussi, t'as t'es passé d'un média à un autre. Comment ça se passe sur médias Super, ouais. génial. Là, on bosse, euh, on bosse bien. Euh, je suis en binôme avec un, un avec un journaliste qui s'appelle Filippo, qui est super, qui est, un, qui est un super journaliste. Ça se passe super bien. Ouais. Il y a une belle équipe et euh, et puis voilà. Bon, même si les sujets qu'on traite sont pas euh, sont pas des plus joyeux. Bon, voilà, c'est important quand même euh, de le faire et tout et ça se passe super bien. Et ben, bah, ça change de voir en en jogging et ouais, pas en costard euh, sur les plateaux. Euh, je, effectivement, c'est mon, mon avis de tous les jours, quoi. Tu vois, donc. Euh... Je vais faire la fête des travailleurs. J'avoue que sur CNews et LCI, on est un peu plus euh, guindés, mais euh, c'est bien de faire effacer les convenances euh, bourgeoises de temps en temps. <rire> Exactement. Bon, comment tu te sens Comment ça va de ton côté là, la manifestation T'es là depuis le début Ouais, j'su... non, je suis arrivé vers 14 h 15 donc j'ai pas fait les autres là, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de manifs euh, dans moi le Moi j'étais sur Odéon, moi, justement. Voilà. c'était pas mal. Il euh, y en avait pas mal. Moi, j'aurais fait qu'une, mais euh, mais euh, non, non, c'est. Bon, regarde. Voilà. On mais ça, un petit peu. ça fait plaisir de, de, de, de parler autre chose que, que de sécurité ou d'islam, quoi. Voilà, et je pense que c'est les sujets du jour. Euh... Les sujets du moment dans la tête des Français, c'est beaucoup ça. T'sais, on n'arrête pas de nous parler de sécurité. Jamais on nous parle de sécurité alimentaire, euh, de sécurité face euh, au chômage. D'ailleurs, moi, je viens de parler de sécurité, mais. Oula. Voilà, en fait, qui sont en train de protéger une banque. C'est une banque qui a été attaquée, la Société Générale, avec marqué dessus rend l'ISF". Donc c'est une attaque qui, n'a voilà, on peut voir par exemple ici que la boulangerie n'est pas attaquée. Vous voyez, la pizzeria non plus. Et on voit quoi Eh ben, c'est des, c'est des, c'est du symbole du capitalisme en fait qui sont attaqués. Donc c'est pas, c'est pas du cassage aveugle. C'est bien analyser ça en fait. C'est pas n'importe quoi. Excuse-moi, je, je suis un peu stressé. Donc euh, heureusement que t'es là. T'inquiète, enfin, je suis avec toi. Tu parles. Ça ne va pas rester à côté des flics non plus. Ouais, c'est pas eux qui. Euh... Comme tu le vois sur ces images, euh, il y a ben, un cordon de force de l'ordre qui encadre le tête de cortège en fait pas vraiment puisqu'il y a des gens derrière, euh, devant là-bas, mais qui euh, là on est on est vraiment euh, corps contre, euh, contre bouclier et euh, il recule, enfin c'est assez absurde, c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est assez absurde cette situation. Ouais un peu hein ouais, bien, <rire> Justement t'en penses quoi toi de cette euh, sensualité ah, là Ah <rire> putain c'est abject et dégoûtant <rire> <rire> On sait pas à quoi ça sert, on sait pas c'est seconde avec objectif Avec n'importe hein. qui ça irait mais pas avec eux Comme tu le vois mon cher et ma chère internaute Il y a bah, la place des nations qui est juste là Donc on arrive, c est, c est valeureux, ces valeureux CRS ont tenu pendant 200 mètres je crois à peu près en marche arrière comme ça il, va, il se retrouve en sandwich un petit peu. Et il s'enfuit quoi. Aïe aïe aïe. Bah forcément ça crée de la tension. <coughs> il y a eu usage de, de gaz lacrymo en, un petit peu. Que... Ouais, on a parlé, on a Ce qu'il faut euh, commenter comme à chaque fois, c'est que toutes les rues qui donnent sont bouchées. Alors par ici, il y a euh, des camions de CRS, des camions de police en blanc. Juste à gauche là-bas, on a la gendarmerie. Derrière ces arbres-là, on a aperçu un, un camion à eau. Et tout le long, en fait, comme ça, là aussi, tu peux faire un tour soi-même. Tu vois que là-bas... Il y a aussi plusieurs de, des dizaines de forts de l'ordre qui sont postés, là on a un camion en haut avec le gérophare bleu qui, qui tourne, et, et puis tout le long en fait. Et à l'opposé de la place, vu qu'on arrive au boulevard Voltaire, l'opposé donc c'est euh, porte de Vincennes, c'est des murs qui sont dressés, comme d'habitude désormais, pour boucher littéralement euh, bah, tous les accès en fait. Après avoir rapidement fait le tour de la place, on est vite revenu là où il y avait du monde et de l'ambiance. Côté Voltaire. Côté Voltaire où, comme tu le vois, l'immense foule pacifique partie de République a longtemps continué à remplir la place sans aucun problème. Enfin, comme tu le sais, si tu as déjà suivi l'actualité ces derniers jours, oui, il y a eu des heures lorsque des manifestants sortis de nulle part s'en sont pris à des membres de la CGT, sans que la police n'intervienne. C'est grave. Il y a eu des blessés graves, mais ça mérite une vraie enquête et de sérieuses réflexions. Alors, pour cette fois, pour cette vidéo, à contre-courant de ce qu'on voit dans les médias, j'ai préféré finir sur l'ambiance fortement majoritaire de ce 1er mai, la fête et la révolution dans nos cœurs.